nous sommes en train de détruire nos monnaies. Les grandes monnaies comme l'euro, le dollar, le yen, le yuan, le sterling, n'existeront probablement plus à la fin de la décennie. Et le pire dans tout ça, c'est que le truc qui les aura remplacés, euh, ne pourra sans doute pas euh, prétendre au nom de monnaie. C'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être en ce moment euh, sur une très grande fin de cycle euh, de celle de la fin de l'argent et celle de la fin de la monnaie. Euh, alors peut-être de manière seulement transitoire, mais peut-être de manière beaucoup plus durable, en fait. Alors je sais bien que cette affirmation est un petit peu ambitieuse, mais euh, c'est un peu plus qu'une affirmation, c'est une analyse, c'est un truc qui vient de loin, euh, et ça vaut le coup euh, de regarder pourquoi ça arrive et comment ça arrive, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis une dizaine d'années, euh, et ces gens progressent, ces gens avancent, euh, la technologie permet aussi des choses qu'on... ne peut pouvait pas trop espérer il y a dix ans, euh, et ben, c est, c est, c est, plus les choses avancent, plus on arrive à, à voir où ça va, et où ça va maintenant, assez clairement, euh, ça va à une mise en danger extrême euh, des monnaies, dont il est raisonnable de penser qu'elles ne passeront pas la décennie. Euh, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Euh, alors comme d'habitude, partagez cette vidéo, mettez-lui des pouces vers le haut, commentez là, surtout si vous n'êtes pas d'accord, si possible de manière argumentée et sans insultes, ça m'arrangerait, généralement je réponds moins quand c'est des insultes, et surtout je deviens moins gentil. Euh, je vous invite aussi à aller sur le site, à lire le texte euh, sur l'investisseur sans costume, euh, parce que comme toujours c'est très travaillé ces vidéos, et à mon avis c'est bien d'avoir l'image, mais c'est aussi bien, bien d'avoir le son et c'est bien de lire aussi. Donc allez-y, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume parce que c'est les sujets monétaires et les sujets d'argent liquide, c'est un peu de ça aussi dont on va parler, euh, sont des choses que je suis depuis longtemps et donc je vois les choses évoluer et je pense que c'est intéressant pour vous aussi de, de, de vous projeter un peu dans le temps là-dessus. Et aussi parce que euh, c'est un truc dont je ne vais pas parler dans la vidéo sinon ce sera trop long, mais dans le papier il y a une comparaison entre le 19e et le 21e siècle qui à mon avis... Euh, et n'est pas inutile, ce qui est une bonne comparaison qui est fructueuse. Donc cela étant dit, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, mettez des pouces partagés, parce que je peux vous dire qu'on va balancer un peu de steak dans cette vidéo, et on va regarder pourquoi on en arrive à un stade où euh, nos monnaies euh, sont euh, en, en menace mortelle. Euh, et je peux déjà vous dire... Euh, un petit peu la manière dont ça va se passer, la manière dont il est prévu que ça se passe, en tout cas. En, en, en Europe, on sait aujourd'hui que euh, à partir de euh, 2024, on va commencer à faire disparaître, on a déjà commencé, vous allez me dire, on va faire disparaître l'argent liquide, qui va être remplacé par ce que l'on appelle assez pompeusement en anglais une CBDC, Hein, « Central Bank Digital Money »,« Digital Currency », donc une monnaie digitale de banque centrale, vous savez, c'est le bitcoin des banques centrales. Euh, et donc, le, le, le plan de la BCE est euh, de, de faire advenir une telle monnaie, d'ici des tests en 2023, et de la faire advenir en 2024. Il n'y a pas tellement de raisons pour que ça ne se passe pas. Hein, le, le, les, les banques centrales travaillent énormément partout dans le monde sur ces projets. Euh, c'est vraiment ce qui les fait bouger en ce moment, <coughs> Pardon. <coughs> Et donc elles vont arriver, elles vont venir. Euh, après leur lancement, bah, on va se euh, dire bah, vous avez comme euh, des espèces digitales, donc on n'obligera plus les commerces euh, à accepter les espèces. Ça, c'est un truc, si vous voulez, qui avait déjà été noté par le FMI dans un rapport de 2017, qui disait euh, qu'il valait mieux que euh, la fin de l'argent liquide soit portée par des entreprises privées.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 Vrai, les, me les mecs du FMI sont capables d'écrire des trucs comme ça. Le FMI, ils sont censés euh, vous représenter, hein, si, si vous voulez. C'est <rire> un truc public qui vous explique que ah non, mais alors, la fin de l'argent la, la liquide, euh, c'est euh, très contestable, avec des arguments valides, mais nous, on a quand même envie d'arrêter la fin de ce truc-là, donc on, on, on va faire passer ça par des gens qui vont dire « Mais c'est quand même plus facile pour vendre mon café. » Vous imaginez le niveau des mecs euh, à la suite de ça, quand on va vous dire que ben non, vous n'êtes plus obligé d'accepter les espèces, eh ben, vous allez avoir des groupes comme, au hasard, Visa, qui vont commencer à faire des remises et vont distribuer euh, des aides et des bourses aux commerçants pour qu'ils arrêtent d'accepter les espèces. C'est des choses qui ont déjà été commencées, ils ont déjà fait, testé ça aux États-Unis. Et puis, à la fin, toujours, c'est le même rapport du FMI qui vous dit que ben, les espèces, avant de disparaître complètement, seront taxées, elles auront un cours à part qui fait que bah, si vous payez en espèces, ça vous coûtera plus cher. Et puis le cours variera euh, selon les, les jours. Et <coughs> à la fin, vous n'aurez plus d'espèces. Et on va regarder, euh, regarder aujourd'hui pourquoi en fait, euh, cette fin euh, des espèces, ce n'est pas seulement la fin de l'argent liquide, c'est la fin de la monnaie tout court. C'est à ça qu'on tend parce que, Derrière, quand vous remplacez ça par une monnaie de banque centrale, une monnaie digitale, c'est plus vraiment de la monnaie. Ce n'est même plus de la monnaie du tout. Alors, bien évidemment, bien évidemment, hein, on vous fera cette guerre. Euh, avec les pires arguments. Mais vraiment, c'est ignoble ce truc, parce qu'on oublie un peu, mais une monnaie, c'est un bien commun. Alors, je sais bien que l'argent est quelque chose qui, qui véhicule beaucoup de vices et beaucoup d'émotions négatives, et c'est vrai, il faut pas le nier. Et euh... Mais ça sert quand même un peu, une fois de temps en temps. Euh, c'est quand même quelque chose... Je suis le premier à dire qu'il faut pas tout monétiser et qu'il faut pas monétiser tous les échanges, mais quand même, pour structurer une économie, avoir une monnaie fonctionnelle, c'est bien. D'ailleurs, qu'on n'a plus une faux monnaie fonctionnelle depuis longtemps en France, c'est pas bien euh, et, euh, et ça, si vous voulez, une monnaie, c'est même un bien commun C'est un bien commun, une monnaie, presque par excellence Parce que la valeur de votre billet de 10 euros n'existe que parce que vous la lui conférez C'est parce que vous, c'est jamais qu'un bout de papier, si vous voulez Mais vous estimez que ça vaut 10 euros Si demain vous trouvez que ça vaut plus 10 euros, ça ne vaudra plus 0 Si on est suffisamment nombreux à le croire Vous êtes sur un fait social, sur une acceptation sociale Bref, et alors que vous êtes sur un bien commun c'est au nom même de l'intérêt général, au nom même de la chose publique, qu'ils sont en train de vous détruire tout ça. Ils vont vous dire « Ah, mais c'est la lutte contre le blanchiment, c'est la lutte contre l'évasion fiscale, et puis vous comprenez, c'est aussi pour vous qu'on fait ça, pour plus de facilité. Ah » Ils vont arriver avec l'expérience utilisateur. C'est tellement plus simple et c'est tellement plus rigolo de payer son café avec un pouce vers le haut. « Ouais, je veux mon café !» Et ils vont vous raconter ça en boucle, Bien évidemment, ils vont oublier que les plus gros blanchisseurs du monde, et de très très loin, ce sont les banques elles-mêmes. Hein, je sais pas, il si... n'y a pas besoin d'argent liquide ou d'espèces euh, pour blanchir de l'argent. Le... Je ne sais pas si vous connaissez vous vous rappelez le scandale Danske Bank, hein, une... la, première, me semble, la première banque danoise, qui a quand même porté sur 200 milliards d'euros de blanchiment. Alors il n'y a pas que, c'était la tête de pont. Derrière, vous avez toutes les grandes banques européennes, surtout les britanniques et les allemandes, qui sont dedans. C est, c est, et, et la Deutsche Bank, en particulier, est toujours mouillée dans ces trucs-là. 200 milliards d'euros, il n'y a pas besoin d'espèces pour faire du blanchiment. Ils oublieront aussi de vous dire que les plus gros facilitateurs d'évasion fiscale, c'est sur les filiales, dans les paradis fiscaux de ces mêmes banques. Et puis, bien évidemment, euh, plus il est rigolo de payer avec un téléphone ou avec sa montre, plus, en fait, les particuliers... Stock des espèces. C'est pas parce qu'on les utilise pas qu'on n'en veut pas. C'est même l'inverse, en fait, selon une bonne vieille loi de Gresham qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne et les espèces sont stockées. Il ne faut pas oublier que la demande d'euros n'arrête pas d'augmenter. Elle n'arrête pas d'augmenter. Et c'est pas contradictoire avec le fait qu'on l'utilise la moins. C'est parce que les espèces sont un réservoir de valeur. C'est vrai que c'est moins pratique pour payer, mais on les, on les veut quand même. Et en plus de ça, si vous voulez, et c'est là où ça devient important, c'est que euh, <coughs> avec cette histoire euh, de CBDC, de, de monnaie digitale de banque centrale, ben à la fin, il n'est pas impossible que ce soit les banques de détail euh, qui finissent par disparaître. Parce que, à la différence de votre carte bleue et de votre compte courant, L'euro digital de la BCE n'est pas émis par votre banque commerciale, par la BNP, la Société Générale, mais directement par la BCE, comme vos espèces aujourd'hui, en fait, pour être plus précis, par chaque banque nationale. Et ça, en fait, c'est ce nouvel outil de, de, de, de monnaie digitale, d'euro digital ça permet à la BCE de se substituer aux banques commerciales euh, en cas de problème. Et le problème, c'est que les banques européennes sont en situation de faillite depuis 2008. Euh, et qu'il n'est il pas du tout impossible qu'on reforme un monopole pour la banque de détail directement au niveau de la BCE. Et puis derrière, la banque d'affaires, elle se reformera, elle ne se reformera pas, peu importe. Euh, mais euh, vous avez des choses extrêmement importantes qui dépassent radicalement la simple sphère de l'argent liquide, qui sont en train de se faire. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas, pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est un mouvement qui vient de très loin. Euh, et ça dépasse, mais de beaucoup, beaucoup, les, les, les, les trois pauvres arguments que vous entendez sur euh, l'évasion fiscale, le blanchiment, et ma maintenant... Euh, au fond, si vous voulez, quand on parle de la déchéance des monnaies, on peut remonter euh, au grand suicide de 1914 et la Première Guerre mondiale. Euh, C'est pas, euh, pas du tout débile. Euh, et sa matérialisation monétaire par les accords de Gênes en 1922, où vous avez tout le système monétaire qui est euh, de, de l'étalon or, qui est en fait abandonné simplement en mettant un étalon de change or et qui sera d'ailleurs repris en 1945 avec Bretton Woods. Donc vous êtes déjà sur un système monétaire vicié à partir de 1922, avec une accélération à partir de 1971, et là c'est un peu comme si on était rentré après 2008 en phase terminale. Et c'est une phase terminale euh, qui progresse. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais depuis un petit paquet d'années, les plafonds de paiement ont été abaissés. On a arrêté d'imprimer des billets de 500 euros. Euh, les espèces ont disparu des guichets. Quand vous allez à la banque aujourd'hui, vous n'avez plus d'espèces. Quand vous allez... <coughs> euh, vous avez plein d'endroits où les espèces ont disparu. Vous avez une guerre sourde qui est menée contre les espèces. Et ce n'est pas pour rien, si vous voulez. Il faut bien comprendre qu'il y a une raison profonde euh, à la disparition des espèces, à la disparition de l'argent liquide. C'est une nécessité, c'est un besoin systémique. Et c'est un besoin qui est lié à la dette, et au vilain petit secret de la dette, vous savez quoi Il y en a trop. Trop, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas capable de la rembourser. On n'est pas capable de la rembourser par de l'austérité, on n'est pas capable de la rembourser par de la croissance, Bruno Le Maire, ta gueule Il n'y a aucun, mais en 2008 déjà, où les niveaux étaient quand même très très loin d'être ceux d'aujourd'hui, et je ne parle pas uniquement de dette publique, hein, je te parle dette publique, privée, euh, de, des ménages, tout le monde. Euh, on a des niveaux de dette qui sont radicalement insoutenables, et ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont radicalement insoutenables. Au moins depuis 2008, on sait qu'ils sont insoutenables. Et après 2008, justement, on a émis euh, plusieurs solutions euh, pour régler ce problème de soutenabilité des dettes. Et y il y a dans ces années-là des réflexions qui ont été faites. Alors par exemple, la première truc, on s'est dit « tiens, on va, fait, on va annuler les dettes, on va faire ce qu'on appelle un jubilé ». Ça, c'était la grande idée d'une étude du Boston Consulting Group de 2011, qu'ils appelaient « Back to Mesopotamia, parce que c'était la pratique en Mésopotamie, d'annuler les dettes régulièrement, soit à chaque changement de droit, soit tous les 50 ou 60 ans. Mmh. Et là... Ben, le, le, le, le, le BCG dit qu'il ben, faudrait en 2011 euh, faire un jubilé de 10 à 30% des dettes. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des créances, par exemple votre assurance vie en fonds euro, se prendraient ce qu'on appelle un haircut dans le système de 10 à 30%. C'est-à-dire que vous avez 10 000 euros Non, vous avez quelque part entre 7 000 et 9 000 en fait. Dommage. 100 000 Ah ben non, c'est 70 000, euh, 90 000. Euh, et ça, en sachant que ces choses-là, pour que ça marche, vous ne pouvez pas... Euh, le, le, les cantonner aux plus grandes fortunes. Ça marche pas. C'est-à-dire que le, la, la, la pilule est tellement grosse à avaler qu'il faut euh, faire payer tout le monde, en tout cas dans les analyses qui sont faites depuis, encore une fois, une décennie. Donc ça, c'était la première chose. Vous annulez une partie des dettes. Une deuxième solution qui était proposée par le FMI, qui est un peu la même, c'est juste qu'on ne prend pas tout à fait dans la même poche et c'est un peu, un peu différent dans la manière de faire, c'est on va euh, rembourser le trop-plein de dettes avec une taxe exceptionnelle sur la richesse privée. Et en 2013, donc, le FMI évaluait cette taxe sur la richesse privée à environ 10%. Le FMI, ils sont un peu peureux, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, on serait plutôt autour de 30, même plus. Et donc 10% de la richesse. Et encore une fois, ces rapports, c'est le fiscal monitor d'octobre 2013, nous disent qu'il faut des bases très larges. Ce n'est pas un truc qu'on va cantonner à uniquement aux plus grandes fortunes. Ça marche. Encore une fois, ça ne marche pas. Les niveaux sont tels qu'il faut que ça. Aille. Et puis surtout, euh, surtout, si vous voulez, la raison que vous faites ça, c'est pour protéger les grandes fortunes, en fait. Euh, mais bon, ça, il ne faut pas le dire. Et enfin, troisième solution, qui est bah, de solvabiliser ces dettes, de les rendre solvables. Pardon, c'est un peu moche comme mot. Euh, avec des taux d'intérêt négatifs et même profondément négatifs. <coughs> bah oui, quand vous avez une dette euh, à 7% euh, que vous n'êtes pas capable d'honorer, bah, si vous la faites rouler à 5%, c'est un peu plus facile, et puis à 3%, c'est un peu plus facile, et puis à 1%, c'est un peu plus facile. Alors, ah, on s'arrête là Eh bien non À moins 1, moins 2, moins 5%, ça devient encore plus facile et ça, c'est les taux d'intérêt négatifs et profondément négatifs. C'est la troisième solution, hein, généralement située entre moins 5 et moins 10, qui est proposée elle aussi depuis 2009. Les premiers articles apparaissent en 2009. Et c'est le grand porte-voix de ce truc-là. C'est Kenneth Rogoff et un autre économiste qui s'appelle Willem euh, Buiter. Euh, Kenneth Rogoff, il a quand même écrit un bouquin là-dessus, euh, la, la malédiction de l'argent liquide. Ces gens travaillent très très fort. Euh, pourquoi je dis ça, la médiction de l'argent liquide Ah, c'est intéressant ça. Pardon, parce que je, je viens de faire un lien que j'aurais pas dû faire si tôt entre taux négatif et argent liquide. C'est <cười> pas grave, gardez ça dans un coin de votre tête. <cười> Excusez-moi, je tousse un peu. Hein. Mais euh, je vais quand même enregistrer cette vidéo. Euh, donc, vous avez trois solutions. Euh annuler les dettes, taxer les richesses privées, ou taxer euh, les épargnants euh, avec des taux d'intérêt négatifs, parce que c'est jamais ça, quand vous faites un taux d'intérêt profondément négatif à moins 5 ou moins 10%, vous taxez, Alors, au lieu de le faire une grosse fois d'un coup, vous taxez un peu tous les mois, tous les ans. Alors le problème des deux premières solutions euh, est assez indépassable, c'est que ce sont des fusils à un coup, peut-être deux si vous avez de la chance, c'est-à-dire que si vous commencez à annuler vos dettes toutes les 10 ans, euh, comme l'Argentine, bah généralement, ça se passe assez mal et il ne faut pas faire. C'est un grand non-non. Il ne faut pas annuler ses dettes pour refaire des dettes après. Vous pouvez annuler des dettes. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui se font. Hein. L'Allemagne, notamment, est très très fort pour annuler ses dettes. Euh, mais dans ces cas-là, euh, il faut le faire euh, en ayant assaini et en repartant sur de bonnes bases, et des bonnes bases équilibrées. Euh, C'est pareil si vous commencez à piocher dans les comptes de votre population. Euh, la première fois, ça fait mal. La deuxième, ils seront prévenus. Euh, donc ils ne vont pas se laisser faire. Donc ça veut dire qu'une fois que le coup près est tombé, la discipline budgétaire doit être de faire. Comme Gaston, pardon. Et alors, allez demander aujourd'hui à Bruno, vois, vous imaginez un ministre des finances français, équilibrer un budget Vous voyez Bruno Le Maire équilibrer un budget Ils ne ils savent plus comment ça marche, ça fait une éternité qu'ils n'ont plus fait ça. Ça fait un demi-siècle qu'ils ont oublié. Ça ne marche pas. Et du coup, il reste quoi Il reste la troisième solution. Solvabiliser les dettes avec des taux d'intérêt négatifs. Ce qui, en fait, revient à piocher directement dans les comptes des épargnants pour soulager les créditeurs insolvables. Et l'État, mais pas que. Euh, pour le dire autrement, mais ça, je vous l'ai déjà raconté, c'est-à-dire que si vous avez investi un million n'importe comment à 3%, euh, éventuellement, ça peut vous mettre en faillite et ça peut détruire votre entreprise. Ou sinon, bah, vous, faites, vous faites rouler la dette à moins 2%, et tout d'un coup, c'est vachement plus facile. Vous avez toujours gâché un million. Si l'entreprise fait faillite, il y a toujours quelqu'un qui peut la reprendre et qui peut-être la gérera mieux. C'est pas un problème de faire faillite en soi. Si, c'est un problème, techniquement, ça crée des crises. Mais c'est pas parce qu'une entreprise fait faillite que l'appareil productif disparaît c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'on refuse les faillites. En France, on refuse les faillites. C'est pour moi une des plus grandes fautes de Macron, c'est d'avoir refusé les faillites. Refuser les faillites, c'est une nécrose. On empêche le renouvellement, on empêche les vieilles structures de disparaître pour être remplacées par les nouvelles qui sont mieux adaptées au monde. Si vous vous rendez compte qu'on est complètement inadapté au monde, notamment d'un point de vue écologique euh, et social, c'est parce que on n'a jamais adapter euh, notre, euh, notre tissu économique depuis plus d'une vingtaine d'années. On a arrêté de l'adapter. Alors bien sûr, pas, on le fait un peu, mais, mais, mais pas du tout comme on aurait dû le faire et comme le principe de, la, de, de réalité aurait dû nous, nous inciter à le faire. Et du coup, si vous voulez, euh, bah l'avantage des taux négatifs, c'est que bah, une fois que vous avez mis ça en place, c'est un peu comme la grenouille dans le pot d'eau chaude. Hein, on est déjà un peu en taux négatif. Donc si on passe de moins 1 à moins 2, qu'est-ce que ça change de moins 2 à moins 3 Et on vous fait monter la température et vous faites en papaouter sans vraiment vous en rendre compte. Il n'y a qu'un seul problème avec les taux négatifs, c'est bah, cet argent liquide, ce sont ces espèces. Ce n'est pas possible. Pourquoi avoir de l'argent euh, en banque qui vous est ponctionné d'un intérêt négatif de moins 3, moins 4, moins 5, moins 7% chaque année, si vous pouvez avoir des espèces qui, elles, ne le sont pas. Alors c'est bien sûr que les, les espèces vont devenir une réserve, et vous allez fuir vos comptes en banque pour garder votre argent en espèces, au moins une bonne partie. Et ça, les banques ne peuvent pas se le permettre. Et c'est un truc, encore une fois, c'est noté dès 2009. Vous avez un article dans le, le Financial Times qui date de 2009 d'Isabella Kaminska, qui s'appelle Au revoir les billets, si vous... euh, qui dit En bref, les taux d'intérêt négatifs impliquent bien la fin des espèces. C'est pas possible sans. Et alors, bien sûr, le problème de cette solution, c'est qu'elle est douce. C'est le problème. Elle a le problème inverse. C'est comme une morphine. C'est-à-dire que comme ça calme la douleur, bah, on voit ça depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait des baisses de taux euh, qui sont jamais que cette solution-là. Les taux négatifs, c'est jamais que la même solution appliquée euh, en dessous du zéro, ce qu'on pensait pas possible. Mais en fait, pourquoi pas Pourquoi est-ce que zéro serait la limite euh, Et du coup, bah, si vous voulez, ça finit quand même par tuer le patient. Euh, c'est Encore une fois, c'est quelque chose d'important. Empêcher les faillites comme on l'a fait après 2008 et comme on l'a fait là, depuis 2020, Bien sûr, ça a certaines vertus. Ça a aussi d'énormes défauts. Et surtout, moi, j'aimerais bien voir le moment où on rattrape et on accepte que, ben oui, dans les entreprises qu'on a sauvées, certaines n'étaient de toute manière pas fiables, peu importe la manière de voir le truc. Euh, parce que plus on continue comme ça, plus la production économique devient inadaptée à nos besoins. Et... Le fait d'avoir une production inadaptée aux besoins réels, alors c'est un peu dommage pour les ours blancs, bien sûr, mais ça fait autre chose, si vous voulez, c'est que ça crée aussi de l'inflation, parce que vous allez, ça crée de l'inflation, parce que vous ne pouvez plus répondre comme il faut aux besoins. Alors cette inflation jusqu'ici a toujours été compensée par les importations. En France, on est les, les champions de, de, de, de, des trous dans la balance commerciale, mais il y a un moment, c'est en train de se propager. La balance commerciale, ça fait pas tout tout le temps. Alors bien évidemment, le remède, le meilleur remède contre l'inflation qui arrive et qui est importante, généralement, c'est la hausse des taux. Je viens de vous dire qu'ils ne pouvaient pas se permettre de hausser les taux, ils voulaient au contraire, ils, il y avait une nécessité dans le système de ne jamais s'arrêter de les baisser, jusqu'à aller dans les taux négatifs et profondément négatifs. Comment on fait Les banques centrales ne peuvent pas remonter les taux durablement et sérieusement. Elles peuvent faire joujou comme elles ont fait en 2018, à remonter un peu on remonte d'un tout petit peu, une toute tout, tout petite marchette tous les trois mois, tous les six mois. Ça ne dure pas longtemps. On n'a pas réussi. On a échoué déjà à remonter. On est incapable de remonter les taux sans effondrer le système. C'est une autre affaire. Moi, je suis en train de dire que le, le, le seul objectif de ces gens est de perpétuer le système. Donc, eux, ils savent très bien que s'ils remontent les taux, ils effondrent le système. Il n'y a aucun souci. Facile, pas de problème. Donc, ils ne peuvent pas. Et comment vous faites pour lutter contre l'inflation euh, quand. Euh, pour lutter contre l'inflation euh, quand vous ne remontez pas les taux, eh ben vous mettez des mesures de contrôle des prix. Vous faites les mêmes conneries que tous les politiques font dans ces cas-là. Hein, vous vous dites, bah, euh, si jamais euh, le, toutes les, les choses deviennent trop chères, on va les contraindre, on va forcer à ce que ce soit moins cher. Comme si on avait une baguette magique. C est, c est, les hommes politiques sont fantastiques. Euh, parce que bien sûr, si les prix, les prix flambent, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres pour répondre à une demande. Il faut donc contraindre la demande, mais si vous contraignez la demande, généralement, euh, vous contraignez aussi la production. Et généralement, ça se passe mal, parce que, euh, plutôt, comme vous contraignez encore davantage la production par vos lois débiles, euh, parce que les prix, les, les prix chers, généralement, ça incite à produire plus aussi. C'est un truc comme ça, on oublie. Euh, alors bien évidemment, on, la, la, la, ce jeu des contrôles des prix, c'est déjà en train d'arriver. On va faire ça, encore une fois, des noms d'écologie, de développement durable. Et ce qui est absolument terrible dans cette chose-là, c'est que l'euro digital va permettre ce contrôle des prix. Va permettre ce contrôle. Comment ça marche, si vous voulez C'est que, ben, une fois que vous ne pouvez plus payer qu'avec des euros digitaux, euh, ben, ces euros digitaux, euh, techniquement... Vous pouvez mettre des règles sur ce que vous pouvez payer et ne pas payer avec ces euros. Ça, ça c'est des histoires de blockchain, c'est très très simple à faire en fait. Euh, et donc, par exemple, on pourra mettre des limites qui diront que, ben, au-delà de 300 grammes de viande par semaine, vous aurez un malus qui vous sera attribué, puis vous paierez plus cher. Puis au-delà de 600 grammes, la vente sera simplement interdite. Euh, ou plutôt, on vous dira « Ah ben non, vous feriez beaucoup mieux de vous rabattre sur un succès d'année, un ersatz, les fausses viandes dont on fait la pub en ce moment, les trucs façon tricatel, des choses un peu comme l'aile ou la cuisse, qui sont toujours opportunément détenues par un gros milliardaire américain, par exemple Bill Gates, qui a des parts dans Beyond Meat. Vous allez avoir la même chose pour l'essence, vous allez avoir des quotas sur l'essence, des quotas sur l'électricité, les déplacements également vont être contraints. Et ça, en fait, à partir du moment où euh, vous n'avez plus d'argent liquide et où euh, les banques commerciales vous font passer à ce système-là, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Il suffit d'inscrire la règle, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Code is law », hein, le, le code informatique fait loi, vous pouvez paramétrer votre monnaie comme vous voulez pour dire que chaque personne a le droit à tant de kilomètres, tant de ci, tant de ça, selon euh, l'âge, la couleur des yeux, euh, la proximité du président... Euh, vous faites ce que vous voulez de manière la plus opaque possible, et vous, vous savez très bien comment ça se passera, hein, euh, vous, vous arriverez avec votre code QR, mieux avec votre petite puce sous-cutanée, et puis là, vous arrivez, bip, rouge, tant pis, bip, vert, bravo! Ça ne sort pas de nulle part, ces trucs-là. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'en en fait, la fin de l'argent liquide, c'est la fin de l'argent tout court, parce que si vous imaginez quelques années d'évolution comme ça d'une monnaie dématérialisée et contrainte, ben, c'est plus une monnaie du tout, en fait. C'est simplement un, un registre de rationnement. C'est-à-dire que ah ben, toi, tu as le droit à 300 g de viande, prends tes 300 g de viande, tu as le droit à 200 g de pain, prends ton pain, prends ton essence, prends ton machin, ton chauffage. Et ce qui est terrible et ce que je déteste dans ces machins-là, c'est que plus ces politiques seront immorales et plus la morale sera invoquée, moins elles seront vertes et plus l'argument écologique sera avancé. Et c'est, il faut vraiment lutter contre ça, lutter contre cette espèce de moraline ah mais oui mais vous comprenez c'est pour les autres qu'on fait ça c'est un truc au 19e siècle on faisait tout pour le respect de la vie privée les pires choses en disant mais oui vous comprenez c'est le respect de la vie privée aujourd'hui c'est pareil en miroir, c'est l'inverse on fait les pires choses au nom de l'intérêt général ce qui est absolument terrible c'est on revient à des choses si vous voulez c'est presque de la littérature si vous voulez c'est cette grande phrase du guépard il faut que tout change pour que rien ne change c'est la célèbre sentence du guépard c'est la perpétuation du système capitaliste, ce que je suis en train de vous dire, est en train d'imposer sa mutuation un, en un système collectiviste. C'est vers ça qu'on va. Hein. Parce que quand Emmanuel Macron vous dit que euh, vous n'avez plus de chômage, en URSS non plus, il n'y avait pas de chômage. Hein. <rire> ça ne marchait pas non plus. <rire> non, ces gens sont dingues. Le, le, les chiffres de chômage de Macron sont... Lié absolument au fait qu'il n'y ait pas eu de faillite, parce qu'on a empêché les faillites. Les, les chiffres du chômage de Macron ont été achetés à coup de dette, mais de extrêmement cher. Et c est, c est, c est, ça va coûter une fortune le fait de ne pas avoir trop de chômage en ce moment. Une fortune, soit en destruction des tissus économiques, soit en crise demain. Bref, ce n'était pas le, le, le sujet de cette, de, de cette vidéo, mais vous, je pense que vous comprenez un peu le cheminement qui est que. Tant qu'on n'accepte pas que le système est pourri, le système monétaire financier est pourri à la base, et que malheureusement, il faut qu'il s'effondre, et ça s'effondrera, cette babelle s'effondrera. Et peut-être qu'elle s'effondrera avant que tout ce que je vous raconte puisse se mettre en place. Mais c'est la logique du système qui mène à là. Je n'ai pas de boule de cristal. Simplement, ben, quand, on voit, euh, quand on voit les analyses passées, qu'on les projette dans l'avenir et qu'on regarde euh, pourquoi les gens agissent et les raisons profondes de l'action des gens, ce ben, sont des choses qui ont du sens. Ce sont des choses qui sont logiques et, euh, et que ces gens déploient. Ça fait des années que je, je, je, je, je parle de l'argent liquide et des erreurs. Il ne faut surtout pas laisser l'argent liquide disparaître. Et on les voit les choses avancer. On voit et ça va dans cette direction. Et ça, c'est très important. Hein. C'est une babel Ça s'effondrera. Peut-être demain, peut-être dans dix ans, peut-être je ne sais pas quand. On ne connaît pas ni le jour ni l'heure, et je, je le connais pas non plus. Euh, en revanche, ce qu'on peut faire, et ce qui est important, c'est de veiller, c'est d'être préparé. C'est pour ça que j'enregistre ces vidéos, c'est pour, euh, pour ça aussi que euh, chaque semaine j'envoie des vidéos euh, et que je fais tout ce travail-là. Alors, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, encore une fois, partagez cette vidéo, c'est quelque chose qui est important, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.